Tu veux devenir un master grower? Bienvenue à Winman Hey salut, c'est Winman. Écoute, dans cette vidéo-là, on va planter les 8 graines de cannabis dans la terre. Oui, je sais, 8 c'est beaucoup dans un 4x4. On va voir ce que ça donne. Let's go! On fait ça ensemble. Ok, gang, on est de retour. C'est grands moments là, on va planter deux graines de Purps numéro un, de Dynaphem. C'est un contenant qui contient 5 graines. À l'intérieur, il y avait des petites billes. Et puis ça, ici, le morceau noir à l'intérieur, c'est un morceau de ouate. On enlève ça, là, très facilement. Et voilà. Et là, on va en prendre deux. Phénotype numéro 1. Phénotype numéro 2. Et voilà, c'est fait. Donc, le Purp s'est fait. On va passer à la deuxième variété. Le Boba CBD. Parfait. Donc encore là, 5 graines et des petites billes transparentes pour euh, remplir l'espace vide. Pour que le petit morceau là, de tissu noir se déplace. Donc, on va prendre deux bobas. Donc, deux phénotypes différents, hein? un frère et une soeur. Voici le 1. Voici le 2. On va passer à la troisième variété. Ça ici, on va remettre le petit morceau ici. Troisième variété, euh, c'est un cadeau de mon ami Fred. C'était du Skittles mélangé avec du Zombie Couch. La graine était poignée dans, dans le top. Je pensais que je l'avais perdu. Donc, on va trouver le zombie en Skittles. Merci beaucoup, mon ami Fred. Peut-être que c'est le meilleur phénotype à vie. Et voilà. Ensuite, euh, mon ami Fred m'a donné un autre. Euh, graines de cannabis du white widow mélangé en super skunk donc euh, en réalité avec les moyens du bar oh merde et voilà et on termine avec le Gorilla Skittles de Barney's Farms j'espère être capable de, de sortir quelque chose de bon là-dedans Soyez patients, il faut que j'ouvre l'enveloppe. Waouh! Waouh! Comment je vais faire pour ouvrir ça? pas long, on va l'avoir, pas besoin de forcer, juste avoir les bons outils. Donc on a le premier Gorios Gittles, fin de type numéro 1. Et voici le phénotype numéro 2, Goria Skittles. Hein? Donc, nous sommes en présence de ma lumière SF-4000 de la compagnie Spider Farmer. J'espère qu'on va avoir de bons résultats. J'ai planté mes huit graines de cannabis. De ces huit graines-là, j'ai cinq variétés. Je vous les renomme. J'ai... Deux phénotypes, donc deux graines de cannabis de Boba Kush qui contient du CBD. Un produit équilibré. Équilibré, on se rappelle, c'est quoi C'est un produit qui contient du THC presque équivalent au CBD, là, du 1 pour 1. Euh, 9%, 9%, 10%, 10%. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça, là, le Boba Kush CBD, c'est de la compagnie Dinafem. J'ai un autre produit de la compagnie Dinafem, le PURPS numéro 1. J'ai deux phénotypes de PURPS numéro 1 de Dinafem. J'ai deux graines de cannabis de la compagnie Barney's Farm. C'est euh, la variété Goria Skittles. Ça a l'air vraiment intéressant comme produit. J'ai eu euh, deux graines de cannabis en cadeau. Une, Zombie Skittles de la compagnie Ripper Seeds, et un autre de mon ami de Québec qui m'a donné une Super Skunk White Widow de Ripper Seeds. Ma lumière euh, SF-4000, j'ai pas mis à pleine intensité, j'ai euh, un démeur, un contrôleur, et puis je l'ai mis à 60% de sa capacité. Euh, un peu plus tard, là, quand on va être dans la croissance, dans la végétation, dans la floraison, euh, J'utiliserai la lumière à sa pleine capacité à 100%. Vraiment, vraiment facile. Euh, Ce n'est pas comme les anciens modèles qu'il fallait dévisser avec un tournevis, ajuster euh, le wattage. Pas du tout. C'est vraiment une petite roulette. Euh, c'est écrit 20%, 40%, 60%, 80%. On tourne de gauche à droite, de minimum à maximum. Très, très, très facile à utiliser. Et c'est une lumière qui a 456 watts. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, les résultats. On a vu quelques vidéos sur YouTube là, qui montraient d'excellents résultats. Donc, j'ai très, très confiance avec euh, ma SF4000 de Spider Farmer. Il nous donne un pamphlet euh, avec ça, avec la lumière. Et puis, c'est carrément là, pour faire pousser du cannabis. Il nous donne des euh, indications, des suggestions par rapport à la distance. Euh, Installer la lumière à quelle hauteur par rapport au plan. Donc, euh, il faut ajuster la lumière en conséquence du cycle de vie de la plante. Euh, on pourrait euh, diviser le cycle de vie là, en quatre sections. Euh, si on regarde les, les, la fiche technique de Spider Farmer, euh, je vais trouver ça en français. Je pense qu'il le a ça en français. Hum, il y a plusieurs langues. Il y a une section en français, mais il y a une petite section qui n'est pas en français. Hum, je vois si... Juste pour être sûr, non, c'est ça exactement. Donc, euh, pour la distance, pour la hauteur en germination, on nous suggère entre 24 et 30 pouces. Moi ici, j'ai utilisé la hauteur de 30 pouces. Et comme je vous ai dit tantôt, j'utilise présentement seulement 60% de la capacité, on va économiser un peu d'électricité, après la germination, euh, en anglais on écrit ici là, euh, seedling, on nous suggère là, vraiment 24 pouces, donc euh, au départ c'est de 24 à 30, ensuite 24, donc on rapproche la lumière des plants, ensuite quand on a la troisième période, ici on appelle la période de veg, donc c'est la période de croissance, euh, il nous suggère de laisser ça à 24 ou même de la, di, de la, de la, descendre, pardon, de la descendre à 18 pouces. Donc euh, tout au long là, de cette euh, période, toujours, toujours garder la lumière 18 heures ouverte, 6 heures fermée. Donc on a un cycle 18-6. Et plus tard, quand on se rendra en, en floraison, quand on va vouloir là, voir nos cocottes, avoir nos cocottes. On nous suggère encore de la baisser, euh, soit de la laisser à 18 pouces, ou même de la descendre jusqu'à 12 pouces, donc vraiment très près là, des plans. Et en floraison, on change le cycle de lumière en 12-12. Donc, euh, le petit pamphlet de Spider Farmer, quand même très important, euh, informatif. Euh, sûrement, selon euh, certains modèles, peut-être que la lumière pourrait jouer là, à des 6 pouces de jeu euh, selon la qualité, la force, le wattage. Donc, toujours faire attention. On va faire des... On ne fera pas trop, trop de tests. On va essayer de, de suivre le manuel. Et puis, euh, s'il y a des plants qui poussent plus haut que d'autres, hein, on sait qu'on a quand même cinq variétés différentes. C'est sûr qu'il va y avoir des variétés qui vont pousser plus haut que d'autres. Ils ne vont pas pousser tous également. Donc, il va falloir s'ajuster. Euh, on verra ça en conséquence. Euh, je voulais vous parler aussi. là. <coughs> en ce moment, je ne donne euh, donnerai pas d'engrais, de, de nutriments. Je vais seulement donner de l'eau. Jusqu'à temps que les graines popent. Et puis, on va attendre là, environ 2 euh, à 3 semaines euh, pour avoir un, un, une petite bouture, un petit plan. Et à partir de ce. Après 2-3 semaines-là, après cette quinzaine de journées-là. On va commencer à donner des nutriments et puis c'est à partir de dans deux trois semaines qu'on va commencer à compter la première semaine de croissance, ensuite la deuxième et la troisième. Donc, dans deux semaines, on va attendre que les graines sortent. Là. Dans deux semaines, on va commencer à compter semaine 1, veg, semaine 2, veg. Donc, on va suivre euh, le schéma pour les nutriments on nous suggère encore là euh, de mettre un euh, ml, 2 ml, 3 ml de chacune des contenants de nutriments dans l'eau. Vous allez voir là, le unboxing que j'ai fait par rapport aux nutriments. Vraiment une panoplie là, de de bouteilles euh, qui servent à différentes choses et euh, faut en mettre différentes quantités dans l'eau pour faire le mélange. Donc c'est euh, vraiment excité, vraiment là, euh, vraiment excité. J'ai beaucoup de commentaires là, sur Instagram, euh, beaucoup d'aide, beaucoup de suggestions. Euh, Je voudrais vraiment remercier tout le monde, là, toute la gang qui continue à me suivre, à donner des likes, des pouces par en haut, des commentaires. Ceux qui sont abonnés sur YouTube, ceux qui sont abonnés sur Instagram, déjà 1500 sur Instagram. Vraiment, vraiment content. Euh, presque toujours là, 400 420 personnes qui regardent ma story c'est vraiment impressionnant c'est vraiment euh, vraiment cool euh, j'ai tout reçu là mes articles euh, pour l'attente donc on va euh, installer ça un par un je vais essayer de vous les présenter mais là présentement euh, ma spider farmer euh, est belle elle shine euh, f... Écoute c'est beau, c'est propre, c'est neuf, est, tout est beau, tout je suis temps qu'il y ait des problèmes. Mais euh, présentement, je suis vraiment très heureux, enthousiaste. Et euh, j'espère que vous êtes aussi content que moi et que vous avez hâte de voir la suite des choses, euh, de voir les belles couleurs que ça va nous donner. Euh, Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont mourir? Euh, Est-ce qu'on va avoir des problèmes de maladie? Est-ce qu'il va avoir des insectes? Température, l'humidité, trop d'eau, pas assez d'eau, vérifier le pH, regarder les quantités de particules dans l'eau. Plein de choses à vérifier pour avoir du 4A pour devenir des Master grower. Écoutez, je vous laisse là-dessus. On va savoir très bientôt dans une autre vidéo. Je vous adore. Continuez à suivre Winman et n'oubliez pas, Winman, c'est l'original. Willman. Elle est là pour rester. Ciao. Peace.